Je vous en prie. Je vous Je suis fatiguée de manger le caca. Je vais rentrer dans mon pays, je vous en prie. Je vais rentrer dans mon pays. Je vous Je vais rentrer dans mon pays, je vous en prie. Je vais rentrer dans Je suis en train de manger. Je me plus, pardon. Permettez-moi de rentrer dans mon pays. Je vais rembourser votre argent. Je vais rembourser votre argent. Permettez-moi de rentrer dans mon pays. Si mes parents pouvaient savoir ce que je travaille. Sur. Pardon. Oh, permettez-moi, je vous en prie. Ma famille va vous rembourser. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe ici à Dubaï. Je ne savais pas, je vous en prie, mes parents vont vous rembourser. Ah! Mes parents vont vous rembourser. Je vous en prie. Mes parents vont vous rembourser de faire une vidéo pour envoyer dans mon pays pour expliquer à ces gens-là ce qui se passe ici. Qu'on n'arrive pas à Dubaï par aventure, Qu'on ne vient pas à Dubaï quand on n'a rien à faire. Qu'on ne doit pas rêver. Permettez-moi de faire une vidéo pour les dire, je vous en prie. Je vous en prie, permettez-moi. Permettez-moi. Je ne veux plus manger des caca. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis fatigué.